Bonjour, euh, donc pour commencer, l'objectif de, de cette séquence vidéo, ça va être de représenter ce superbe euh, diagramme euh, UML. Donc, euh, c'est le diagramme des cas d'utilisation hein, avec notre acteur qui est l'internaute, nos trois cas, ajouter produit, supprimer produit et consulter le contenu du panier et euh, gérer, tout ça c'est gérer le, gérer le panier. Donc, ça c'est l'objectif de notre. Euh, euh, de ce qu'on va chercher à faire avec ce logiciel donc qui est StarUML Donc on va commencer par démarrer le logiciel. Donc c'est un logiciel qui est bien sympathique parce que, bah voilà, on peut l'avoir en version d'évaluation avec toutes les fonctionnalités. Donc c'est une, une utilisation tout à fait légale, euh, donc on va dire qu'on va l'évaluer. On va commencer par fermer voilà, pour avoir un espace de travail vite. Donc dans cet espace de travail, on a les diagrammes, on cherche à visualiser, qui sont visualisés ici. En fonction du type de diagramme, on a la toolbox qui va avec. Ici, on aura donc tout notre modèle, donc tout ce qui est réellement contenu dans notre modélisation. Et là, on aura des, des indications sur le style des, des éléments et, et éventuellement d'autres indications. Alors on va commencer donc par créer un nouveau document. Ce nouveau document on va le nommer. Alors pour le nommer donc je clique dessus et en bas j'ai les propriétés qui s'affichent. Donc je vais appeler ça euh, gestion du panier, d'un panier d'un site web. Au niveau des modèles, donc j'ai un modèle qui s'appelle Main, donc principal, que je vais m'empresser de supprimer. Donc Delete From Model, hein, je l'enlève le, carrément de notre modélisation. Je vais recliquer ici, et avec un clic droit là, je vais rajouter donc, un diagramme de cas d'utilisation. Je vais le nommer, donc on va l'appeler Gérer Panier. Ouais. Voilà. Alors ici, j'ai mon modèle qui est ouvert. La toolbox, ça contient un, ce qui concerne le use case. Donc, on va commencer par cliquer ici, et puis ici pour rajouter notre internaute. Donc, notre petit bonhomme internaute. Après, on va représenter notre système qui permet de gérer le panier. Donc, ce système, donc, gestion du panier. Voilà, et après, on avait euh, donc là. Dimensionne ça. Après, on avait euh, également donc nos trois cas d'utilisation. Donc, je clique ici, je fais un double clic comme ça, je vais pouvoir en mettre plusieurs. Voilà, il y a le petit cadenas. Donc, un premier cas d'utilisation euh, consulter le contenu du panier. entrer, Voilà. Donc, un deuxième cas qui va s'appeler ajouter. Donc ajouter un produit, donc entrer et un dernier cas qu'on va appeler supprimer un produit. Voilà, je reclique ici, je repasse en mode sélection, donc euh, j'ai supprimé un produit, ajouter un produit, consulter le contenu. Donc là, consulter le contenu, j'ai envie de pouvoir aller à la ligne. Donc je vais aller dans les propriétés de cet objet et je vais lui dire retour à la ligne. Après maintenant quand je redimensionne, je vais y arriver, voilà. Quand je redimensionne, bah, donc mon texte il peut revenir à la ligne. Alors je vais faire ça pour lui. Donc là je fais un shift pour, pour sélectionner le deuxième. Je vais faire la même chose en termes de style pour ces deux là. Voilà. Et je vais diminuer un petit peu la taille de celui-là. Après, pour que tout ceci soit beau, je vais sélectionner tout ce monde. Et un clic droit pour aligner verticalement. Voilà, on va centrer tout ça. Mon petit internaute, je le, je le mets ici. Alors, une chose encore à faire, voilà, au niveau de l'association, il va falloir dire que mon internaute, il peut consulter le panier. Mon internaute, il peut ajouter un produit. Et mon internaute, il peut supprimer... Un produit voilà donc là je suis super content parce que mon cas d'utilisation euh, donc est un tout petit peu plus beau que celui de tout à l'heure et donc euh, je vais pouvoir m'empresser d'enregistrer mon boulot alors, alors là je me mets dans un dossier euh, cdmo hein, et puis je vais appeler ça panier donc Panier.MDJ, c'est l'extension de utilisée par star email je fais enregistrer donc arrivé à ce stade, euh, bah, je peux quitter euh, StarUML. Je suis content comme tout, j'ai fait mon, mon premier euh, diagramme de cas d'utilisation sous StarUML. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir et bon boulot